salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va mettre le feu à SketchUp et verrer. à partir d'une simple image de flamme on va essayer de recréer cet effet là euh, l'effet d'un feu qui éclaire la scène alors, du coup on va mettre une ambiance un peu nocturne pour que ça pour que ça accentue l'effet le, le, euh, euh, l'effet de lumière alors c'est une question qui m'a été posée par atelier tram dans les commentaires je pensais que c'était ça allait être beaucoup plus simple et en fait c'est pas c'est pas que c'est vraiment compliqué mais c'est plus complexe que ce que je pensais comme souvent hein. Et donc je vous montre ma technique pour faire ça. Si vous, vous, avez une autre technique, vous avez quelque chose de plus simple, de plus direct, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, ça bénéficiera à tout le monde. Euh, donc j'ai récupéré ces assets, c'est-à-dire ces, ces 3D là, sur la SketchUp Warehouse. Ici, voilà, euh, la tente et le feu de camp, donc euh, modélisé par ce monsieur, on le remercie. Ensuite, j'ai récupéré la flamme sur texture.com, alors rien ne vous oblige à utiliser ce site. Simplement, euh, les textures, il faut se, enfin, se loguer, il faut créer un compte, faut se loguer. Les textures sont gratuites jusqu'à une certaine résolution, largement suffisante pour ce qu'on va faire. Donc J'ai pris ça. Vous pouvez utiliser euh, simplement une recherche sur Google et taper euh, Fire Texture et prendre quelque chose sur fond noir. Parce que la technique que je vais vous montrer marche sur fond noir. Et on va être obligé de faire une petite manipulation sur Photopea. Alors si vous avez Photoshop ou Gimp ou autre logiciel, c'est pareil. Photopie c'est sur, alors je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente, hein, celle pour incruster un, arri un arrière-plan, la vidéo juste avant, et c'est un clone de photoshop complètement gratuit, donc on va l'utiliser pour euh, modifier un petit peu notre texture et pouvoir, euh, d'ailleurs dans le process, pouvoir générer cette flamme. Ok, donc on commence, euh, je viens sur ma scène, donc vous voyez que j'ai modélisé un terrain, Pareil, en reprenant la même technique que j'ai utilisée dans le tuto qui, qui parle de modélisation de terrain, donc avec l'outil bac à sable. Deux vidéos en arrière, je vous laisse regarder euh, y retourner. Et pour tous ceux qui débutent, toujours pareil, dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Il suffit de cliquer dessus, de rentrer votre prénom et votre email. Et je vous, en, enfin, vous recevez euh, directement la formation d'initiation qui permet de apprivoiser ça à dire verrez dans SketchUp et de gérer les lumières, les textures et de faire vos premiers rendus. Sur ce, je commence. Donc j'ai créé cette scène, voilà avec une petite euh, un petit point de vue ici. Si je lance un rendu, j'ai déjà réglé les lumières, les textures, voilà. Mais il n'y a pas encore le feu. Donc je laisse le rendu se faire. Là, on va voir l'image apparaître euh, rapidement. Je vais pas laisser le rendu se faire à fond, juste pour qu'on ait un aperçu de ce qui se passe dans la scène. Hop, voilà. Donc ambiance nocturne. Avec un léger brouillard, mais on, on, on aimerait bien allumer le feu pour y voir un peu plus clair. Donc comment on fait ça? On va commencer par créer donc un plan vertical, voilà, comme ça, sur laquelle je vais appliquer ma texture de flamme. Donc j'ouvre la set editor. Je vais ici sur créer matériau générique. Il apparaît ici, le générique. Je fais double-cliquer dessus pour le renommer tout de suite en 01 feu. Alors pourquoi je mets 01 toujours pareil hein, pour que ça vienne en tête de liste et que j'ai pas à le chercher dans, dans toute la liste de matériaux interminables voilà le matériau 01 feu et là en tête de liste donc maintenant je vais pouvoir euh, tout simplement lui mettre euh, bah le diffus c'est à dire l'image en fait du feu donc je clique ici je viens sur bitmap et je vais chercher dans le dossier qui est sur le bureau que j'ai nommé feu je vais chercher cette image là l'image que j'ai récupérée sur internet ok euh, maintenant ce que je vais faire je vais tout de suite aller sur photopie le but de ce que je vais vous montrer, ça va être de générer la même image que le feu, mais en noir et blanc. C'est-à-dire où le feu apparaît en nuances de blanc et de gris et le fond noir. Ce qui va nous permettre d'éliminer la partie noire pour la rendre transparente. Ou du moins invisible. Donc je viens sur Opacité. Je clique ici, Bitmap. Alors, donc pour faire ça, je viens sur, sur Chrome, je tape photopie.com et j'arrive sur l'interface, qui ressemble vraiment à Photoshop. Je viens sur More Language, je passe en français. Et je vais tout de suite cliquer, glisser dans mon navigateur Internet l'image de feu. Elle apparaît ici. Je vais juste faire deux petites manips. Je viens sur ce picto-là. Nouveau calque d'ajustement, je vais mettre un calque d'ajustement de teinte de saturation, ce qui va me permettre de désaturer l'image et de la passer en noir et blanc. Maintenant pour que les parties soient pour que la flamme soit plus blanche, je vais ajouter un nouveau calque d'ajustement de niveau, je vais prendre la poignée blanche et je vais la tirer alors pas trop à l'excès sinon on n'aura plus de transparence mais juste ici à peu près qu'on ait toujours des zones grises. Voilà, là c'est pas mal et je fais fichier exporter en tant que JPEG et je vais donc sauvegarder cette image là, enregistrer voilà c'est tout ce que j'ai à faire dans photopie ou dans photoshop peu importe ce que vous utilisez je reviens tout de suite dans sketchup et dans opacité ici dans le matériau feu opacité je viens cliquer bitmap et je vais chercher mon image blanche noire et blanche ok on voit qu'ici alors je vais appliquer la flamme le matériau flamme sur mon plan euh, on voit que ce bon, n'est pas la bonne échelle, on va régler ça tout de suite, mais dans l'aperçu qu'on a, on voit que les parties noires ont disparu et qu'il laisse apparaître que la flamme. Il ne va plus rester qu'à faire le côté émissif et ce sera terminé. Là, je vais régler la taille de la flamme, donc je sélectionne la surface, clique droit, texture, position. Je, prends la petite, je, je bouge mon image comme ça, je prends la poignée verte et je vais tirer sur le côté jusqu'à ce que la flamme prenne à peu près toute la place. Entrée. Pour Éviter qu'elle se répète, ben je vais simplement réduire la taille de mon, de mon rectangle. Là, hop, voilà, j'ai la flamme qui apparaît dedans, c'est super. On va lancer un petit rendu pour voir à quoi ça ressemble. Et bien, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne déjà. Simplement, j'ai pas encore la lumière. Et là, la, la manip qu'on va faire maintenant, elle est assez simple, assez rapide. On va apporter de la lumière pour que ça ressemble vraiment à une flamme. Donc, je vais Replier, je suis toujours sur le matériau 01 feu, je replie la partie VRMTL, j'en ai plus besoin. Je vais faire plus ici et je vais rajouter un émissive par-dessus. Hop, donc tout devient blanc, pas de panique. Alors j'ai replié VRMTL trop vite, je le redéplie. L'image que j'ai dans le diffuse ici, je la prends, je clique, je ne lâche pas, je glisse et je viens lâcher ici sur color. Color ici, hein, dans le petit carré, le petit damier ici. Je lâche, copie. Hop, on relance un rendu, on regarde comment ça se passe. Donc là, je vais avoir le côté lumière émissive qui va bien être présent. Simplement, voilà, on voit que ça émet de la lumière. Hein. D'ailleurs, ça se règle, regardez ici. Intensité, ben, je vais mettre 10, histoire de forcer un petit peu la chose. Voilà, on voit que ça émet de la lumière. Par contre, le, le rectangle noir est revenu. Donc voilà, remanipuler un petit peu tout ça. Et c'est ici que ça se joue. Je ferme le rendu. Transparency. Je clique sur le damier bitmap et je vais aller chercher la même image noire et blanche simplement transparence ne marche pas de la même manière que opacité tout à l'heure c'est à dire que le blanc et le noir doivent être inversés. donc plutôt que de repasser dans photopie de refaire une autre image en inversant le noir et le blanc ce qui pourrait être un peu on a dans color manipulation ici je déplie la possibilité d'inverser la texture c'est à dire tout ce qui on fait un négatif en fait hein. tout ce qui est noir devient blanc etc je reviens en arrière et voilà maintenant je vais lancer le rendu et regarder ma flamme normalement le côté, tout ce qui est noir a disparu ne laissant apparaître que la flamme voilà qui met vraiment de la lumière et là ça y est j'ai mis le feu donc il reste plus qu'à placer notre flamme bien comme il faut je pour la manipuler je double clique dessus j'en fais un groupe et je vais la placer sur les flammes ici alors hop on va essayer de mettre ça voilà comme ça ça me paraît pas trop mal. Par contre, c'est un peu petit, donc euh, j'hésite pas à, à venir scaler un peu, à venir grossir un petit peu ma flamme. Pour que ça concorde avec la, la taille de, euh, du, du bûcher, j'ai envie de dire. Ok, je regarde si c'est bien, bien orienté par rapport à ma scène. Hop, je vais tourner un petit peu. Pour que ça fasse face à la caméra. Voilà. Alors j'aurais pu en faire un composant qui fait toujours face à la caméra. Mais je vais laisser comme ça. Donc là, si je fais un rendu, le travail est terminé. Je vais grossir encore un petit peu. Voilà, et là, je passe la, la séquence en accéléré. Je vais rajouter de la végétation avec scatter, donc. Et euh, je vous montre le rendu final dans quelques secondes. Voilà, donc là, j'ai fini de mettre en place la végétation et je vais lancer le rendu final pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vais en plus ajouter un petit arrière-plan. Voilà, donc un petit peu. Alors, il y a un rocher juste devant, bon, c'est pas grave, ça plante un peu l'ambiance. Et derrière, on voit que j'ai un petit brouillard. Je pourrais très bien ajouter des effets de, de, de, de, de, de bloom là pour que la lumière soit un petit peu plus diffuse et rajouter un arrière-plan derrière. Ce que je vais faire tout de suite directement dans SketchUp, en appuyant sur ce petit picto là, hop, je vais aller dans background image et je vais faire load, et je vais aller chercher une image que j'ai prise sur internet, une image de arrière plan, voilà d'un bois d'un bois un petit peu inquiétant, comme ça, d'une forêt un petit peu inquiétante, et on voit que ça vient se mettre derrière très légèrement, on voit pas beaucoup mais un petit peu et puis donc je vais replier ça et je vais ajouter sur le feu un effet de bloom, c'est à dire l'image qui va un petit peu être la lumière qui va un petit peu être plus qui va être un peu plus, pardon, va vaporeux. On veut dire comme ça, hop là, ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Voilà, et je vous mets le rendu final à l'écran. Voilà, donc si tout ça vous a plu, euh, si ça vous a appris quelque chose, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me parler, me, me communiquer avec moi dans les, dans les commentaires, me donner vos vos, vos suggestions de tuto, etc., vos remarques, euh, mettez des pouces pour que la chaîne grossisse un peu plus vite. Et puis, je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto. Je sais pas encore sur quoi, mais euh, je pense la semaine prochaine. Voilà, à ciao